Je bois, je bois de l'eau parce que l'eau, vous voyez, c'est la source de la vie. Hein. Maintenant, c'est toi Zolo Comment ça se Non, moi, je... moi il, y a... il y a quelque chose que j'aime dans la chanson, en fait, c'est que je suis passionné par l'apprentissage des langues. Et euh, chanter dans une langue qu'on est en train d'apprendre, mm -hmm. c'est l'une des méthodes les plus efficaces et en même temps, et surtout les plus amusantes pour apprendre la langue. Moi, j'ai commencé l'italien cette année. J'ai commencé uniquement avec des chansons, il y a même un site spécial fait pour ça. Là, il y avait une chanson que je connaissais déjà en français, qui était en fait composée par, par un italien, même s'il si l'a fait d'abord en français, donc il existe aussi en italien. Donc, dès que je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, ça y est. Il n'y a pas d'italien dans la salle, c'est bon, je peux martyriser la langue. <rire> Ma fille est stringerée, ma salée sous l'inferno est stringerée. Ho visto sotto la dal d'Argentin, con le corps le corps et le corps à Notre-Dame. C'est quelqu'un qui la scagna la prima pietre, si cancellato della la faccia de la terre, volessi il diavolo la vie. Si incarnato in lei, parmi gli occhi Lei, qui a messo la et me, la camessa di Notre-Dame, la il y la a quelqu'un qui euh, entend non, c'est pour ça que je peux chanter n'importe quoi, personne ne s'est rendu compte. Tu, peux... tu chantes je <rire> chante toi, enfin, pas aussi... Ah bon Tu oh, mais... ouais. Merde, merde ah, je Mince Alors en fait, ça, ça vient d'une comédie, ah, comédie musicale qui s'appelle ouais. Matronome de Paris. Hein. Ouais, et euh, on va en chanter une autre avec Mac ensemble. Et ouais, tu ne savais pas J'étais piégé. Mais maintenant, on fait une pause. Hein. Ah non Alors, Oui. Mais non, c'est la, la même... Euh... Je parle à la parole. Je... paroles. Ah. Tu as, as les paroles hein la parole. ah, ouais. <rire> <rire> <rire> as Les paroles. Il faut les paroles. Mais comment on fait. <rire> Vas-y, moi je les connais. Euh...